Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le SLA Heavy APC 54 de chez Miniard. Donc dans cette première partie de cette vidéo, donc ça sera des vidéos qui seront faites en plusieurs étapes, dans cette première partie euh, on va voir ensemble à peu près le boulot que j'ai effectué dessus et euh, vous montrer comment je me suis organisé, pour euh, préparer la mise en peinture et les petites modifications, faire quelques partages des modifications que j'ai fait dessus. Euh, tout simplement bah, pour vous aider, partager pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, petit à petit avec les autres vidéos, euh, comme ça vous verrez toutes les étapes. Donc là, on va commencer à faire le tour un petit peu de ce magnifique kit que Minière nous propose. Donc vraiment, je me suis régalé à faire ce, cette maquette. Euh, par contre, pour les débutants, euh, bon, franchement, c'est vraiment pas du tout une maquette pour les débutants. Alors, ça veut pas dire que les débutants euh, peuvent pas acheter euh, ce kit-là. Mais clairement, c'est quand même euh, une maquette euh, où il va falloir avoir énormément de patience. Énormément, énormément de patience. Donc pour commencer... En gros ce véhicule là euh, c'est en gros euh, tiré d'un T54 euh, de l'armée israélienne qui euh, dont l'armée du sud liban ont récupéré euh, ces véhicules euh, quand ils ont récupéré ces véhicules euh, les canons, les tours, les tourelles et tout ça était euh, quand même sacrément sacrément endommagé et abîmé. Et euh, donc du coup, euh, le sud du Liban, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont modifié en fait euh, ces tourelles et euh, on a fait un, un véhicule de transport et on a mis des, euh, des, des gros fusils mitrailleurs dessus, des M1919 et euh, d'autres armements euh, pour pouvoir se défendre comme ils pouvaient avec le peu de moyens. Je vous montre rapidement les roues. Donc les roues, ils n'ont pas été collés forcément. Euh, juste, ouais, enfin pas collés, ils ont été collés mais euh, ils n'ont pas été collés euh, ni, euh, ni fixés sur le véhicule tout simplement pour euh, bah, la, la mise en peinture et euh, les salissures et vieillissement salissures euh, du, du châssis donc je, je tiens quand même à vous faire partager euh, rapidement les roues donc rien d'extraordinaire mais les roues sont hyper bien détaillées euh, donc euh, voilà, pas séterniser sur les roues mais c'est important de de savoir que pour ceux qui débutent, vous amusez pas à coller les roues. Ça sera dans les prochaines vidéos euh, les roues, les chenilles. Comme ça, ça vous permettra de voir comment je fais pour mettre les chenilles maillon par maillon, etc. Donc, on va continuer à, à démonter la maquette. Et en même temps, comme ça, on voit à peu près les détails. Donc, il y a énormément de photos photodécoupes dedans. Euh, vous voyez, même les charnières euh, des capots moteurs, euh, des grilles d'aération et tout ça, il n'y a rien, rien de collé. Donc, cette maquette, pour l'instant, elle est montée à blanc. Donc, vous voyez, par exemple, la petite grille d'aération de l'arrière du moteur. Hop, je l'enlève délicatement. Et... On va enlever toute la maquette comme ça. Et après, comme ça, je vais pouvoir vous montrer euh, l'intérieur. Donc, il faut être très délicat parce que c'est vraiment très très fin. Hein. La photo des coupes, euh, ouais, c'est des feuilles. Hein. Plus les trous, euh, c'est d'autant plus fragile. C'est pour vous montrer aussi à quel point Minyar, ils ont poussé les choses. Parce que même dessous, la grille d'aération, vous allez voir, il y a... Les trappes, deux petites trappes, donc tout est fonctionnel, rien n'est collé, hein. sinon il euh, n'y bah, a plus, plus trop d'intérêt, ce serait dommage de, de coller, si je peux remonter la maquette terminée comme ça, euh, une fois tout peint, ça va, être, ça va être juste génial, ça sera super, donc pour le moment, donc voilà, en même temps, comme ça, vous voyez toute la maquette. Comme je vous disais, en fait, sur la maquette, j'ai euh, pas mal fait de modifications. Donc, euh, je tenais à en profiter pour vous faire partager comment je fais. Euh, donc, notamment, tout ce qui est poignée, verrou, euh, poignée de, de trappe, etc., je les ai refaits en fil de cuivre. Parce que d'une part, je trouve qu'en bah, plastique, euh, ça n'a pas tant de charme que ça. Et en plus de ça, ça reste hyper fragile, des fois à peine dégrappé, que ça casse. Donc tant qu'à faire, quitte à se casser la tête sur un gros kit, autant euh, en profiter pour, pour faire les choses bien. Donc en fait, euh, ça reste fonctionnel. Comme, euh, comme en vrai, euh, les, les deux tringles des verrous fonctionnent. Donc, euh, j'ai fait un petit trou euh, sur le côté qui permet de, de mettre, en fait, comme vous voyez, de, de pouvoir faire glisser euh, la, tringle, la tringle dedans pour le verrouiller. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait en fait à, à l'origine. Donc j'ai refait exactement les mêmes. Il y en avait deux. Et vous avez vu euh, comment c'est accroché sur les grappes. Euh, faut, voilà, voilà dégrapper, euh, Il faut dégrapper, ça, ça casse et puis même. Je trouve que franchement rien à voir. Quand on voit le résultat, euh, ça valait le coup. Alors, pour le cuivre. Donc ça c'est des bobines de, de cuivre que j'ai récupérées. Sinon vous pouvez euh, tout simplement en acheter en hypermarché. Euh, au magasin de bricolage donc il y a plusieurs diamètres celui-là c'est du très très très fin ça doit faire du 0,5 mm et l'autre je pense que ça doit être du 1 mm mais euh, bon au niveau des diamètres je suis euh, je suis pas sûr hein. j'ai pas pris de, de pied à coulisses. donc je vais vous montrer comment je fais euh, pour ça j'utilise des pinces alors des pinces euh, j'ai plusieurs euh, types de pinces des pinces plates des pinces euh, qui sont euh, Rondes, des demi-rondes, donc c'est des très très très vieilles pinces. Et une pince euh, plate à bec comme ça que j'affectionne énormément. Cette pince là, honnêtement, ça fait euh, des années. Je crois que c'est une pince qui doit avoir plus de 40 ans. Donc euh, c'est des, des outils euh, de précision. Et euh, donc avec ça, bah, euh, voilà, hein, je, fais, euh, je fais une petite recette avec tout ça. Et avec ça, on peut faire énormément de choses. Donc c'est des outils que j'ai, je vous dis, depuis énormément de temps. Euh, c'est voilà, de l'outillage euh, d'héritage euh, ou de la récup' à droite à gauche. Donc même avec du fil de cuivre souple, euh, pour des petits détails, parfois on arrive quand même à les, à les redresser. Donc pour ça, comment je fais Je vais vous montrer donc, rapidement à l'arrière. Vous voyez par exemple les petites poignées rondes. Mais euh, je vais vous montrer après euh, comment je fais ça. Et euh, celles qui sont euh, bah, un peu plus d'équerres. Donc euh, on va dire euh, plus ou moins à 90 degrés. Euh, par exemple, vous voyez le poste pour tout ce qui est poste de commande, ça c'est pareil. Je les ai refait euh, donc en cuivre. Hop, un petit zoom pour vous montrer rapidement. Voilà, ça a été refait parce qu'honnêtement, euh, c'était en photo découpe, mais ça ressemblait à des fers plats quoi. C'était euh, c'était ouais, pas du tout euh, joli. Et en plus de ça, par rapport aux photos d'origine, elles sont pas plates euh, comme si vous teniez une feuille de papier euh, dans la main quoi. Limite, le mec il se fait mal aux mains. Donc là, il n'y a pas grand chose de compliqué. Hein. Même les débutants euh, peuvent faire ça sur leur kit. Donc euh, là, ce que je commence à faire, donc je prends ma pince, euh, une pince plate, que je vais écraser déjà. Et je vais essayer, vu que c'est assez souple le cuivre, avec une pression, vu que c'est sur une bobine, c'est pratique, vous voyez, je le retends déjà. Je retends déjà pour avoir une forme à peu près droite. Parce que forcément, sur la bobine, ça prend forme. Et puis bon, euh, je bidouille pas mal, donc forcément, ça le met un peu de travers. Donc là, je vais commencer déjà à mettre une partie plate en serrant et en tirant après avec la main vous pouvez commencer à redresser petit à petit donc là c'est vraiment un exemple hein. là ce que je vous montre c'est voilà après vous faites comme vous le sentez hein. peut-être qu'il y en a qui ont des techniques différentes ou autres. moi personnellement je fais comme ça donc une fois que le c'est à peu près redressé avec une pince coupante ou une petite pince à dégrapper on va venir couper le fil de fer. Enfin, le fil de cuivre, pardon. Là, voilà. Donc, ce que je vous disais, avec les pinces, je vais vous montrer ça. Euh, vous voyez, par exemple, euh, les tringles, c'est comme ça que je les ai refait. Hein. Je les ai refaits comme ça. Et euh, ça l'a fait... Euh, Parfaitement, il n'y a eu aucun problème, ça se, ça se manipule très bien. L'avantage euh, du cuivre. Alors l'avantage de cette pince, c'est que euh, plus je vais profond, plus elle est large. Donc selon la largeur de, de ma poignée, et eh ben, euh, je viens la serrer à cet endroit-là. Donc là, ce que je viens commencer à faire, je viens commencer à mettre une pression, plus ou moins à 90 après, euh, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un support. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer. Là, je l'aplatis, voilà, ici. Après, un support sur une cale en bois ou un, une plaque en ferraille. Hop, donc voilà. Là, en gros, on va dire que c'est à 90. Bon, c'est pas totalement à 90, mais c'est vraiment un exemple. Hein. Je, je tiens à vous préciser. Après, euh, c'est à vous de vous appliquer un peu plus. Et donc, tout simplement, voilà. Voilà là je me mets en butée essayer de me mettre en butée et parallèle voilà donc là je me suis mis à ce niveau là après je peux très bien mettre pour une plus petite poignée ou prendre une autre pince, hein, une autre pince à bec euh, encore plus fine donc là, euh, là j'essaie de le serrer au bon moment c'est pas évident ça roule hein. voilà donc là je suis pas trop mal et donc je viens tout simplement rabattre vu que mes côtés de ma pince euh, est, à, est à 90 degrés voilà, donc là il faut bien le positionner donc là je viens commencer à le serrer à la main je me mets à peu près à l'axe donc si c'est pas totalement à l'axe c'est pas grave après vous pouvez le, le modifier et donc je viens tout simplement l'écraser mettre une pression avec la main donc c'est vraiment un exemple Là, je l'écrase bien et comme vous voyez, l'épaisseur déjà de la pince... Euh... Donc là, vous allez me dire, ouais, bah ouais, c'est tordu de son truc. Mais on va le couper euh, vachement haut. C est... C est... On travaille au 1,35, c'est tout petit. Donc pour euh, une... un exemple, voilà. Donc là, pour le couper, je me mets parallèle. Vous voyez, bien parallèle. Là, je vois que c'est un petit peu tordu en haut. Bah, c'est pas très grave. Regardez, je reprends ma pince. Je viens mettre une pression dessus et ça se redresse tout seul. Voilà, là c'est parfait. On prend la pince à dégrapper ou du moins une pince coupante. Je me mets bien parallèle. Voilà, donc là, faut se mettre au plus parallèle possible. Et voilà, tac, un petit coup de pression. On coupe ça, ça se coupe comme dans du beurre. Et voilà j'ai ma petite poignée donc vraiment rien de compliqué là je tenais juste à en profiter euh, parce que j'avais filmé ça sur le tas donc je me suis dit bon allez ça, ça ça coûte rien si vous voyez que ça vous satisfait pas vous pouvez très bien après euh, avec euh, une pince de pinces, euh, par exemple, si vous voyez que c'est un petit peu trop écarté, ou voilà. Bref, si c'est pas assez précis euh, pour vous, hein, voilà, vous reprenez notre pince comme ça. Et là, vous pouvez très bien resserrer un petit peu. Si vous voyez que c'est pas assez parallèle, mettez une toute petite pression. Donc c'est pas évident. Bon, vous voyez, je le cale avec un doigt plus une pince. Voilà, une petite pression, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment je la colle. Alors pour ça, il n'y a pas de miracle. De la super glue en gel. J'appuie un petit peu dessus. Voilà, il y a une toute petite goutte, une micro-goutte. Et là, je viens juste effleurer la goutte, prendre une petite quantité. Donc c'est de la super glue en gel qui me permet euh, que ça ne sèche pas comme la glue liquide. La glue euh, liquide, euh, liquide c'est dégueulasse. Ça, ça sèche direct en plus. Donc celle-ci, elle, elle est un peu plus flexible. Vous voyez, je viens juste prendre une petite quantité. Voilà, comme ça. Et donc là, c'est un exemple. Hein. Vous voyez, j'ai pris une grappe. Euh, voilà, je vais mettre ça sur une grappe euh, au milieu. Euh, c'est vraiment un exemple. Hein. Je viens la placer délicatement dessus. Et hop Après, on peut la travailler. On a encore un petit peu de temps, donc il ne faut pas non plus euh, traîner 3 heures. Mais vous voyez, même si elle tombe, de toute façon, elle va tenir là où il y a les points de, de colle de contact. Donc soit avec la pince, hop, vous voyez, je redresse. Et après, euh, vous la, vous la modeler euh, comme, comme bon bon vous semble. Alors des fois, la pince, c'est un peu gros. Donc euh, moi, ce que j'aime bien, euh, bien faire, soit je prends avec le doigt, on peut s'amuser à, à le remettre. Ou alors, voilà, c'est le scalpel. Ça, c'est pratique parce que le tranchant, il grippe en fait dessus. Vous voyez Hop, je le positionne. Et une fois qu'il est en place, je peux mettre une petite pression dessus. Et voilà. Donc là, je vous ai mis ça sur une grappe. Hein. Euh, voilà, ça c'est la grappe pour euh, les... Les, caches, euh, les caches des roues et tout ça. Donc... Euh... Mmh on verra plus tard, donc voilà, alors ensuite, moi ce que je fais, ce que j'ai remarqué, alors peut-être qu'il existe des produits là-dessus, je ne me suis pas trop euh, penché sur le sujet, ou même des cols hein, pour les photos découpes, et, euh, etc., c'est que le, la super glue, quand elle sèche, elle tâche, elle tâche, et ça fait des, des trucs blancs, et j'ai remarqué qu'avec la colle ultra fine, quand on badigeonne, donc quand je dis badigeonner, on ne faut pas inonder non plus le truc, mais vous voyez, je vais juste mettre une petite goutte, qui va couler le long, et en fait ça, ça fuit, ça, fluidité, ça, ça permet à la superglue d'être un peu plus fluide, et euh, du moins ça tâche moins, donc euh, j'ai un pot exprès, hein, j'utilise pas le même pot pour coller tout, j'ai plusieurs pots de la, de la tamilla euh, extra fluide, et en fait, euh, bah, mine de rien, ça atténue vachement les tâches, et euh, on voit presque plus rien quoi. Donc voilà pour le petit exemple. Donc revenons à notre maquette. Donc là on va continuer à la démonter. Et comme ça je vais pouvoir montrer tous les éléments euh, qui ne sont pas collés à, à l'intérieur. Je ne les ai pas mis sinon ça va tomber. Donc pour ça le but euh, je me suis organisé pour avoir toute la, juste une moitié de, de coller Et tout le reste s'enlève. Donc vous allez voir euh, ça s'ajuste. C'est là où je vous dis euh, je trouve que là pour mini, du mini ils ont fait fort. Hein. Tout s'ajuste vraiment parfaitement bien. Donc la tourelle. Voilà. Donc je fais très très attention. Et donc là, on a l'intérieur. Donc voilà la tourelle. Bah par contre, euh, les, les, euh, les mitrailleurs, tout ça dessus, euh, elles ne sont pas collées. Hein. C'est de la pâte à fixe. J'ai mis, vous voyez, un petit peu de pâte à fixe et je les ai rentrées dans leur trou. Donc c'était pour présenter la, la maquette. Et donc euh, voilà. Donc voilà l'intérieur. On commence à voir l'intérieur, donc j'ai pas mis les éléments hein, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer ça après. Donc il euh, y a juste deux trois éléments qui n'ont pas été collés, genre euh, comme vous voyez il y a un garde-boue à gauche qui manquait là-bas. C'est parce que sinon je peux plus assembler la maquette. Donc ça quand j'aurai fini de peindre l'intérieur, après seulement je viendrai coller cet élément là. Donc comme je vous disais des petits détails. Regardez même les colliers. De, de la tuyauterie d'alimentation d'essence euh, sont en photo découpe il y en a vraiment partout il y a même des endroits, je vous dis, sur cette maquette ça se voit, ça se voit même pas et ils ont mis de la photo découpe derrière les on va dire derrière les euh, les caisses et tout ça, il y a des équerres euh, enfin bref c'est euh, vraiment euh, une très très belle maquette pour ça donc là, maintenant je vais vous montrer, donc là j'avais mis de la pâte à fixe hein avec euh, une cale en dessous. Donc je vais l'enlever délicatement. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer après comment j'ai fait pour euh, pouvoir la peindre, euh, comment ça se démonte. Donc regardez aussi euh, tous les trains, du moins les trains, le fonctionnement des roues, tout est articulé, donc tout fonctionne. Donc voilà. Alors là la partie où il y a la pelle tout ça, toute cette partie là, ça va sauter. Il restera que la partie de l'autre côté et la cloison. Donc c'est là où il faut pas faire de dégâts. Quand on l'a, moi je l'ai remonté une ou deux, euh, deux trois fois, voir si tout s'ajuste parfaitement. Mais c'est là où on fait de la casse et il faut faire très attention de pas accrocher de la photo découpe Mais bon, là je commence à avoir l'habitude à force de, on va dire de, de, de, de la mettre, de la remettre. Mais après voilà, j'étais obligé de faire comme ça de toute façon euh, pour pouvoir euh, bah, tout simplement pour pouvoir peindre tous les détails après parce qu'il y aura de l'aérographe et du pinceau et forcément voilà. Donc c'est parti. Je vous montre comment ça se démonte. Avant de vous, ah oui, je voulais aussi vous dire, vous voyez, il y a deux petites parties là que je n'ai pas mis. Je viendrai coller aussi après, comme le garde-boue à l'arrière, tout simplement parce qu'il vient en recouvrement en fait sur le châssis. En bas en fait. Là vous voyez euh, où il y a les deux petits trous et si vous voulez bah si je colle bah, après c'est condamné. Euh, je peux plus euh, euh, si je veux peindre les pédales et tout le reste euh, et, euh, et les poignées de direction de, de l'engin je pourrais pas. Donc regardez ce que j'ai fait c'est pour ça que j'ai pas collé toute la partie de droite. Vous voyez ça c'est pas collé les lettres de l'arrière pour la ventilation et l'aération c'est pas collé. Vous voyez ça bouge. Donc voilà, tout est... En fait, je me suis organisé comme ça pour vraiment avoir euh, la maquette coupée en deux. Donc c'est parti. On essaie de la démonter. En plus, c'est pris, euh, pris en sandwich euh, dans des rainures et tout ça. Donc euh, c'est pris par devant, pris par derrière, c'est pris de partout. On va voir si ça... Normalement, si le boulot a bien été fait, euh, ça s'enlève relativement bien. Ça devrait se déclipser. Voilà. Là. C'est déclipsé, donc il faut faire attention parce que ça, là, si je force, euh, on éclate tout. Hein. C'est surtout avec la main gauche qu'il faut faire gaffe, c'est là où on chope euh, la photo découpe et tout ça. Donc j'y vais mollo. Et à l'arrière, là, il y a un petit mouvement à faire, une rotation pour pouvoir l'enlever, sinon ça part pas. Vous voyez, c'est encastré dedans et c'est vachement bien ajusté. Donc, euh... donc là, je suis obligé de faire un petit peu de forcing, mais léger. Et voilà. Comme ça, ça, c'est bon à peindre pour la peinture et les détails. Donc là, on va commencer euh, comme ça. Je vais pouvoir vous montrer un peu l'intérieur. C'est l'intérieur aussi, il y a de la photo découpe et tout ça. C'est vraiment sympa. J'ai tous les petits éléments que je vais vous montrer après un par un. Et euh, je vais faire une mise en place, une pré-mise en place. Comme ça, vous verrez vraiment euh, euh, la maquette euh, bah, entière pratiquement. Donc là, pareil. Vous voyez ça rentre euh, parfaitement donc là voilà c'est cool j'ai pas fait de dégâts la façade avant vous voyez même à l'intérieur de la façade avant avec les optiques donc voilà maintenant on va commencer à mettre les, euh, les petits éléments à l'intérieur je vais vous montrer donc tout ce qui va à l'intérieur et que j'ai pas collé qui sera euh, bah, prêt, à, prêt à peindre. Euh, si, je tenais aussi pour le genre de maquette. Alors, j'ai dégraissé euh, forcément les grappes, mais clairement, je vais devoir euh, de redégraisser en fait tous les éléments parce que euh, bah, parce qu'on la retouche, hein, c'est le genre de maquette, on la reprend, on la reprend, on la reprend, on mange... Ouais, forcément, on, des fois, on touche des choses gras, j'allais dire, on mange des curly, mais ouais, c'est un peu ça. Hein. On prend l'apéro, on revient dessus, euh... bon, des fois, on se lave les mains, hein, mais bon, des fois, voilà... On pour être sûr vraiment avant la mise en peinture euh, voilà je re, je retremperai ça en fait euh, dans de l'eau avec euh, du, du peck et puis après je referai un petit rinçage euh, alors quand je dis rincer c'est vraiment trempé et après je le sèche à l'aérographe ah, c'est pour la petite euh, anecdote voilà donc ça vous voyez j'ai remis un petit peu de pâte à fixe dessus ça me sert de support mais c'est surtout aussi euh, voilà pour la vidéo euh, comme ça, je suis un peu plus près pour vous. Parce que c'est quand même filmé de près hein, pour du 1,35. Euh, c'est... C'est plus pratique euh, parce que je filme ça avec mon téléphone. Donc, euh, c'est mon téléphone. Je me suis bidouillé un petit support que j'ai entre les mains. Donc, euh, voilà. Vu que là, pour le moment, j'ai pas trop de moyens d'avoir une caméra et tout ça. Et puis, bon, pff, moi, je suis pas trop... Euh... Bon, De toute façon, je vais y venir parce que j'aimerais faire des lives par la suite. Enfin, bref. On verra, on verra tout ça. Donc... Voilà donc ce qui va un des éléments qui va à l'intérieur donc euh, c'est un des on va dire aussi il euh, y, y a des commandes dessus de euh, à côté du, du pilote avec le fusil mitrailleuse qui est à côté, qui à côté, un petit extincteur de secours, ouais, photo découpe derrière aussi et donc on va mettre ça en place gentiment. Ça rentre relativement bien dans, dans son logement, il hein, n'y a, a aucun problème. Donc j'y vais mollo, hein, je vous dis, cette maquette-là, c'est assez fragile. Moi, hein. bon, ça reste une maquette hein, logique. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment, hein, je vous dis, pour vraiment faire une, une présentation vraiment complète de la maquette. Et là, maintenant, on va mettre le fauteuil. L'assise aussi, super bien détaillée. Il y a aussi de la photo découpe pour régler l'assise. Si on veut s'allonger un petit peu. Là, j'ai encore un, un rangement de, de boîtes de, de munitions qui va aller au-dessus de l'autre que je mettrai après. Comme ça, je vais pouvoir peindre de, de, de fond en comble si je veux peindre le dessus de, des autres boîtes de chargeurs. Ce sera plus pratique. Pareil pour les extincteurs ou euh, tout ce qui va être bouteilles de gaz qui vont aller euh, dans le logement au, au fond là. Vous voyez, il y a les supports en fait, qui viennent les bloquer. Mais euh, si je mets tout après pour peindre, euh, ça ne sera pas pratique. Donc ça ira à la fin. Donc ça, c'est très fin. C'est ce qui permet de tenir euh, bah, pour que les bouteilles ne se cassent pas la gueule. Quoi. Il y a aussi le petit, banc, le petit banc qui vient au milieu. Donc là, il y a euh, pareil. Hein, toujours pareil, des éléments qui seront peints séparément. Ils seront collés euh, après parce que sinon, pour le plancher, ça ne sera pas pratique. Donc je vais essayer de vous montrer où ça va. Ça va au milieu. Lui, il vient se loger complètement dans le milieu. Mais par contre, c'est vraiment pas pratique pour le faire tenir. Donc, euh, voilà, je vous montre rapidement. Et puis bon, ça me permet aussi, comme ça, de pouvoir peindre mon plancher. Et euh, pour les et tout ça, en gros, ça va ici. Et pour finir sur cette vidéo, la seule chose que j'ai peinte est finie. Le moteur du sla Avi APC54. Donc, le moteur du T54, en gros, plus ou moins. Donc voilà, le moteur, c'est vraiment le seul truc que j'ai peint euh, séparément. Donc là, euh, voilà, hein, euh, là, il y a eu euh, pas mal de boulot aussi. Donc ça, je l'ai peint à l'acrylique. Donc euh, désolé si j'ai pas pu euh, bah, partager ça en, en peinture. bah Voilà, j'avais commencé à mettre ça sur, sur un forum avec le montage et tout ça. Mais vu que je suis parti du forum... Du coup, maintenant, je vais partager ça bah, avec les passionnés, des vrais passionnés en vidéo. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, le moteur, euh, il y aura peut-être un tout petit peu de, de pigment que je rajouterai par la suite, mais ça, on verra à la fin. Donc, je vais vous montrer comment il rentre dans son logement aussi. Donc là, j'ai eu de la chance, car le moteur, c'était bien pratique de le mettre sur un, un cure-dent pour pouvoir le peindre. Donc, euh, il y a eu pas mal de boulot aussi. Hein. J'ai fait un peu la même technique technique. Bah, que, le, que les figurines après il y a eu pas mal de mélanges et etc pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir euh, peindre et donner des effets donc ça va aller hein, hein, le logement du moteur c'est vraiment le seul truc qui a été peint pour le moment mais en même temps on va dire que c'est euh, ouais, la seule pièce euh, qui est vraiment euh, à côté des autres et puis au moins le moteur c'est fait comme ça, quand je vais pouvoir peindre tout l'intérieur et les détails, ça va vraiment être trop stylé, les copains. Je vous dis franchement, cette maquette, je la kiffe. J'en ai faite, mais celle-là... Et en plus, vous voyez, ça change. Ça change parce que c'est une maquette où on voit la tourelle, euh, voilà, où c'est à ciel ouvert, donc on voit, on voit vraiment tous les détails. Parce qu'avoir euh, des maquettes où il y a la tourelle et c'est fermé, je trouve ça dommage. Vous voyez, ça se met parfaitement dans le logement. Ça va être super classe. Donc on voit déjà rien que ça, rien que de poser un moteur qui est bien fini comme ça. On voit la gueule que ça va avoir. Et vous avez vu, avec le fil de cuivre, hein, pareil, hein, j'ai fait du craft sur le moteur. J'ai rajouté tous les petits éléments. Attendez, je vais essayer. Tous les petits éléments qui, qui manquaient. Hein. Alors ça, bon, bah, je me suis inspiré de vraies photos. J'ai regardé un peu à droite, à gauche, sur les moteurs qui avaient été restaurés, etc. Et donc, euh, donc voilà, il y a eu un petit peu de chipping aussi sur la boîte euh, arrière du moteur. Euh, enfin voilà, pas mal de boulot. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres, euh, d'autres vidéos par la suite euh, pour vous montrer, euh, vous montrer euh, différentes techniques. Et puis, euh, puis allez voir aussi euh, sur d'autres, euh, d'autres, d'autres, d'autres vidéos. Et il euh, y a d'autres vidéos. Il y a d'autres Français qui font des, des très belles vidéos. Notamment je pense à Plastic Dream qui fait de super vidéos, donc lui c'est un avionneux mais il fait aussi euh, des tanks et tout ça, et, euh, et il fait de super tutoriels, il euh, y a des vidéos qui sont bien complètes, n'hésitez pas à aller à le voir, et aller voir ses vidéos et tout ça, c'est super intéressant. Voilà voilà, ça va être à peu près tout, donc là on a tous les éléments sur cette euh, cette maquette, en gros, euh, avec un petit peu de dégraissage, il euh, y aura toujours un, un peu plus à faire euh, pour améliorer, euh, améliorer tout ça petit à petit. Et euh, bah, j'essaierai de, euh, de vous faire croquer, euh, croquer tout ça. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc forcément, c'est une vidéo qui est un petit peu longue parce que bon, bah, voilà, euh, je ne passe pas mon temps non plus euh, à faire euh, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Donc tant qu'à faire, autant faire croquer des vidéos comme ça et euh, bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de la peinture euh, de l'intérieur de ce SLA Heavy PC54 de chez Minia. et je vous dis à très très bientôt les amis ciao, n'hésitez pas à partager un petit like ça fait toujours plaisir et si je peux vous répondre, bah, je vous répondrai le, les seules personnes que je réponds pas en fait c'est pas que je vais pas répondre c'est que des fois euh, ils me posent des questions soit c'est à même la vidéo donc euh, la vidéo elle n'a pas été euh, vue entièrement ou alors juste en dessous il y a la vidéo euh, euh, qui est euh, dans, dans la playlist euh, qui répond à leurs questions donc regardez bien les vidéos jusqu'au bout partagez, mettez un petit like si ça vous plaît et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos salut les amis, ciao